Faire une rampe en fer forgé et moi, deuxième partie. La première partie de la sécurisation de cette montée d'escalier étant terminée par la pose de cette petite rampe, je vais maintenant commencer la rampe supérieure qui protégera l'accès à la trémie d'escalier. Je commence donc par couper un morceau de fer plat de 30 par 10 mm, aux dimensions indiquées sur ce cliché je coupe ensuite des morceaux de barre de fer torsadé de 18 mm de diamètre que je vais disposer et souder à intervalles réguliers je coupe ensuite un morceau de fer rond de 18 mm de diamètre coupé à 110 cm que j'introduis dans une cintreuse disposé et serré à l'étau. Je façonne ensuite à froid une volute en m'aidant d'un tuyau que je glisse sur le manche de la centreuse pour exercer ainsi plus de force. Je mets ensuite en place cette volute et je la soude comme ceci. Je continue en coupant un morceau de fer plat de 30 mm par 10 mm à 3 mètres de longueur. Je vais maintenant, toujours à l'aide de la cintreuse, former une crosse à l'extrémité de ce morceau de fer plat. Je coupe ensuite un morceau de fer plat de 3 mètres de longueur de section plus petite, 20 par 10 mm. J'introduis ce morceau de section inférieure dans la cintreuse et je l'applique sur le morceau précédent en le maintenant par une série de serre joints Le premier morceau me servira de gabarit pour créer une crosse sur le deuxième morceau. Je centre ensuite le deuxième morceau sur le premier, et je le soude dans cette position. Je vais ensuite percer tout autour de cette crosse une dizaine de trous à intervalles réguliers. Je soude ensuite cet ensemble sur les fers torsadés en plaçant la crosse à l'aplomb de la volute. Je vais maintenant pouvoir commencer à créer des motifs sur le même thème que la petite rampe dont la confection est expliquée dans la vidéo précédente, à savoir « Faire une rampe en fer forgé et bois » première partie. Je coupe et soude patiemment des morceaux de fer rond et carré de 6 et 5 mm de section pour former des motifs représentant des bouquets de roseaux. Je soude ensuite des pattes de scellement sous la base de la rampe. Je prépare maintenant cette rampe pour la peindre au pistolet avec une peinture anti-rouille à base de résine. Je vais maintenant passer à la dernière étape, la pose de la main courante en bois. Cette main courante comporte à sa base une encoche qui s'adapte parfaitement aux petits morceaux de fer plat de la crosse. Pour habiller la crosse, je coupe des petits morceaux de main courante que je dispose et fixe soigneusement. Je ponce ensuite la crosse à l'aide d'un papier vert pour éliminer toutes les aspérités. Voilà, cette rampe est maintenant terminée, il ne reste plus qu'à la mettre en place. La voici en situation réelle. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bien bâtir sa maison -over